Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tier list concernant Diablo 4. Alors qu'on soit clair, moi à la base je suis pas très très fan des tier lists parce que généralement c'est l'occasion pour beaucoup de personnes de poser le cerveau, de ne pas réfléchir et juste de faire bon bah je vais faire je vais copier-coller machin etc. Donc généralement je suis plutôt anti-tierliste, mais l'objectif aussi, et j'ai conscience que beaucoup vont commencer Diablo 4 en tant que débutant, en tant que nouveau joueur, et du coup leur donner des axes de réflexion plus que juste faites ça comme des idiots, me semble pertinent, et du coup je vous invite, bien entendu, si jamais il y a une classe qui vous fait du rentre dedans, hein, qui vous fait de l'œil. Allez-y, ne cherchez pas en mode est-ce que c'est fort, est-ce que c'est nul, etc. Foncez, vous avez envie de jouer barbare, foncez barbare. Vous avez envie de jouer sorcier, foncez, jouez sorcier. Euh, vous avez des, des posters de Tokyo Hotel dans la chambre, jouez nécromancien, il n'y a pas de problème. Mais le truc, bien entendu, c'est quand même avec ce genre d'outils de pouvoir parler un petit peu des forces et faiblesses, d'avoir un petit peu conscience de certains axes et donc, par exemple... Eh bien si vous avez envie de jouer euh, si vous avez une expérience sur Heroes of the Storm, euh, je vous dis ça hein, euh, Sonia Xul, et eh bien, vous savez peut-être un peu plus de connaissances sur le barbare et le nécromancien. Mais du coup, et eh bien on va commencer par la classe que je conseillerais aux nouveaux joueurs. Vraiment, c'est le nécromancien, et c'est pas parce que c'est complètement pété ou quoi que ce soit, ce qui est, est le cas. Un hein, nécromancien, c'est très très fort. Alors, il y aura des ajustements en plus, donc c'est là où aussi une tier liste vraiment en mode ça c'est fort, jouer ça me semble pas pertinente parce qu'en plus de toute façon il y aura des équilibrages, des changements, etc. Clairement, sur la bêta de Diablo 4, le nécromancien est très très très très fort. Maintenant. Iris risque d'être nerf à la sortie, peut-être pas d'ailleurs aussi, mais dans tous les cas je vous conseille quand même Nécromancien si vous débutez le jeu et que vous n'avez pas forcément d'idée euh, sur quelle classe jouer. Pourquoi Parce que bah, Nécromancien en fait et les classes d'invocateurs de manière générale, parce que ça, ce que je vais vous dire s'applique aussi sur Diablo 3 avec le féticheur ou avec euh, bah, le Nécromancien aussi sur Diablo 2 ou le Nécromancien sur Diablo Immortal, parce qu'en fait généralement les classes d'invocateurs ont plus d'outils et ont surtout une certaine survivabilité. Car, tout simplement, eh bien, elles invoquent des monstres. Des monstres qui vont servir à prendre l'aggro sur les... Sur... Enfin, donc, leurs serviteurs vont prendre l'aggro sur les monstres. C'est-à-dire qu'ils vont forcer certains monstres à les attaquer ce qui va diviser le ciblage des adversaires plutôt que de tous vous déferler dessus et que ce soit un petit peu difficile de gérer les foules et eh bien là les ennemis vont être un petit peu divisés entre vos serviteurs et vous-même ce qui fait que ça va vous laisser un peu plus de facilité un peu plus de terrain un peu plus d'espace pour pouvoir vous exprimer en tapant directement les mecs qui viennent vous attaquer et on pourra passer au reste après en plus de ça bah même si vous n'appuyez sur aucune touche et que vous faites rien les créatures invoquées vont taper en fait. Donc même si vous êtes en, en mode full esquive, on va vite repartir, hop j'esquive le boss, j'esquive le machin, bah pendant ce temps il y a du DPS qui s'inflige en fait sur l'adversaire, puisque vous avez posé des serviteurs. Et à ce niveau-là, eh bah, vous avez des sources de DPS autonomes. Et ça c'est vraiment vraiment très fort. Sans compter bien sûr sur des capacités euh, vraiment excellentes hein, du nécromancien, je pense à la lance d'os, alors j'ai pas tout testé, mais la lance d'os hallucinante, hein, euh, elle se brise en plein de, de, de fragments qui flinguent tout le monde, euh, sans compter les améliorations qui font qu'il y a encore des fragments qui reviennent, euh, les explosions macabres c'était mais jouissif sur la, sur la démo, euh, enfin sur la bêta, c'était jouissif, c'était vraiment trop bien. Encore plus c'est agréable à jouer mais bien sûr l'invocation de squelette qui fait beaucoup de bien pour débuter Donc c'est pour ça que les classes d'invocateurs je conseille généralement pour les nouveaux joueurs Je pense que ça peut être assez intéressant et en plus de ça bah, c'est très fun à jouer Nécromancien Et Nécromancien d'un point de vue histoire aussi, hein, puisque bon je reste même à la base euh, un créateur de contenu concernant l'histoire de Diablo C'est vrai que quand vous savez pas trop quel aventurier choisir dans une histoire de Oh là là il y a des démons, il y a des anges qui viennent nous emmerder Nécromanciens, prêtre de Ratma, la notion d'équilibre, humaniste, tout ça, tout ça, je vais essayer de voir la vidéo sur les prêtres de Ratma, euh, mais c'est Xul et les Nécromanciens, et en l'occurrence, ah, nécromancien, ça, ça passera toujours excellemment bien dans l'histoire vis-à-vis euh, -vis des intrigues, vis-à-vis -vis de votre côté un peu solitaire et tout, ça marche très très bien d'un point de vue immersion. En numéro, 2, en numéro 2, nous avons le sorcier. Euh, si, vous êtes, si vous aimez pas les morts vivants, ça vous répugne parce qu'il y a quand même des spells un peu dégueulasses, hein, les explosions macabres, tout ça, tout ça. Si vous êtes pas trop, si ça vous rebute un peu nécromancien et que vous débutez et que vous savez pas trop quoi jouer, j'avoue que le sorcier. Ça semble être le deuxième choix le plus pertinent. Il n'y a pas d'invocation, euh, en tout cas pas de ce que j'ai vu, peut-être que plus tard oui. Mais pour le moment de ce que j'ai vu, il n'y a pas d'invocation. Donc euh, vous n'avez pas cette euh, source de défense excellente que sont les, les créatures invoquées, les serviteurs. Mais à côté de ça, vous avez... Euh, après, c'est vrai qu'il y a l'invocation des espèces de tentacules de feu. Mais je ne sais pas s'ils prennent l'agro pour le coup, je pas eu l'occasion de tester. Mais euh, du coup, vous avez des sorts, vous avez des sorts qui font euh, vraiment... Euh, Enfin, C'est une répétition de 14 juillet, hein, les lancements de sort du, <rire> du sorcier, ça pète dans tous les sens dans les packs de mobs euh, Et même en mono cible, je pense que vous avez de quoi faire sur les boss Donc c'est euh, vraiment sorcier, c'est l'une des classes euh, Alors bien sûr, elle aussi risque d'être nerf avant la sortie Mais dans tous les cas, vous avez quand même beaucoup de dégâts de zone, assez facilement Et donc, bah, pour un nouveau joueur, ça peut être beaucoup plus simple quand vous tombez sur des vagues d'ennemis C'est plus simple à gérer En plus, si vous avez de la mobilité, vous avez de quoi faire Donc... Il y a... Ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est la survie par rapport au nécromancien. Le nécromancien a des, aides... enfin, des outils, notamment une excellente régénération et. Euh de la fortitude, c'est-à-dire qu'il a des points de vie un peu temporaires, etc. Euh, ce qui n'a pas, qu pas forcément le sorcier en, en premier lieu, en tout cas. Je rappelle que bon, sur la bêta, on était bloqué niveau 25, donc on ne pouvait pas aller plus haut. Donc euh, on n'a pas forcément le, le, le, le spectre du endgame, hein, du fin de niveau, etc. C'est vraiment dans une optique de début. Et donc le sorcier là-dessus, très très fun à jouer aussi, bien sûr, les sorts sont assez jouissif, vous avez du contrôle de foule, vous avez pas mal de choses. Ce qui peut vous aider en débutant, bien sûr, c'est le contrôle de foule, hein, le fait de calmer l'adversaire, de leur mettre des gros stops, euh, c'est très important. Donc à ce niveau là le, le sorcier est vraiment intéressant même s'il est un petit peu en dessous euh, du, du nécromancien pour un débutant à mes yeux Nous avons ensuite le barbare, le barbare qui pour moi je sais que peut-être certains vont pas forcément être d'accord à partir de cette étape là Peut-être que certains auraient mis le rogue plus haut et eh bien j'y reviendrai après Mais le barbare et eh bien euh, difficile au début, vraiment au tout début peut même être un petit peu lent dans le côté gameplay etc un peu lent peut être euh, dérangeant pour les joueurs jusqu'au niveau 7 une fois que vous avez le niveau 7 vous avez accès à toutes les compétences et euh, dès que vous commencez à avoir des compétences en barbare là ça devient jouissif, ça devient jouissif, un gameplay incroyable, très très fun euh, je l'ai souvent dit, sur la... c'est une formule que j'ai bien aimé, j'ai sorti ça et j'ai bien aimé donc je la, je la réutilise c'est euh, honnêtement avec Diablo 4 Il y a un énorme travail des effets sonores et visuels Ce qui fait que vous, vous avez l'impression D'envoyer des, des, des cartouches Alors vous allez me dire oui si je joue à Pass of Exile Diablo 3, Diablo Immortal et tout Oui j'ai aussi cette impression Non non vraiment dans Diablo 4 quand vous lancez un sort Vous voyez le mec il explose dans tous les sens On entend le, le choc visuel le, le, on, on entend le choc audio etc Vraiment il y a un C'est plus, on ne sent plus les coups On les ressent et je trouve que le barbare C'est le c'est le plus jouissif à ce niveau-là, vous, des... enfin, vous sentez que vous avez une arme à deux mains et quand vous mettez le coup, euh, vous sentez qu'il y, y, y a des eaux qui se brisent en face, hein. c'est vraiment, euh, <rire> vraiment euh, assez jouissif, assez libérateur je dirais quand on joue le barbare, et euh, honnêtement ce qui est assez cool aussi c'est son côté maître d'armes, euh, ce qui a été évoqué dans des interviews au niveau de l'équilibrage, le barbare euh, est un peu en dessous du sort, enfin, c'est même Enfin, c'est un peu plus qu'un peu euh, Vraiment as le nécromancien et le sorcier en DPS Qui à l'heure actuelle sont des brutes Et le, le barbare bah du coup il y a pas mal de gens qui sont en mode Ouais le barbare il est un petit peu en... C'est difficile pour lui par rapport aux deux autres Et en fait notamment sur la première Open, enfin le, la première bêta fermée Où il n'y avait que trois classes Bah c'est vrai que le barbare était un peu derrière Et ensuite il euh, y a eu, euh, y a eu les, les deux autres qui sont arrivés avec nécromancien et, et druide et là bah le barbare Bah forcément il est remonté un petit peu euh, Du coup on n'a pas le DPS metteur des, des deux classes, mais ce qui avait été justifié un peu en termes d'équilibre, c'est que là, on n'a que la version DC, on va dire. Et ensuite, eh bien quand vous allez commencer à récolter du légendaire, c'est un maître d'armes, le barbare. Il a une arme à deux mains euh, contendante, une arme à deux mains tranchante, euh, deux armes à une main, etc. Donc potentiellement, vous allez avoir énormément de légendaire sur lui, sur lui ce qui va renforcer de fou le barbare. Donc c'est vrai qu'on a peut-être, c'est peut-être aussi ça qu'il faut garder à l'esprit par rapport au... Par rapport au nécro et au sorcier. Mais comme je, comme je le disais, à partir du moment où commencer à avoir des compétences, etc., le barbare, il va commencer à rentrer dedans. Il a un peu plus de, de mal en, en début de partie, mais en vrai, ça, ça risque d'être violent. Et dans tous les cas, c'est quand même très, très fun à jouer. Donc c'est ça le plus, le plus important. Le, le, le plaisir de jouer une classe, et c'est quand, quand même supérieur au euh, « ça c'est fort, ça c'est pas fort ». Je pense que quand même dans, dans un jeu, dans Diablo, sauf si vraiment vous avez des des vérités des aspirations à devenir premier du serveur à ce moment là je ne sais pas ce que vous faites sur cette vidéo déjà parce que bah, techniquement c'est pas <rire> enfin je veux dire un mec qui veut être numéro un serveur je pense qu'il te recraft des trucs et tout il n'a pas besoin d'aller regarder des vidéos de tier list sur youtube mais du coup euh, comme je le disais le, le plus important c'est quand même le plaisir personnel et moi par exemple eh bah, j'ai beaucoup aimé la classe rogue euh, même si rogue j'ai pas eu l'occasion de tester en corps à corps. Apparemment, il y a des choses intéressantes en termes de build euh, sur euh, la classe corps à corps. J'ai voulu vraiment jouer distance. Moi, j'aime beaucoup euh, les classes euh, distance généralement dans, dans, dans Diablo. Jouer euh, Amazon dans Diablo 2, jouer euh, Chasseur des Mondes dans Diablo 3, jouer Chasseur des Mondes dans Immortal. Euh, donc, j'aime ai, bien les, les classes un peu distance. Jouer Carry, euh, <rire> jouer Carry AD sur LoL, etc. Donc, j'aime bien le, le, le, les auto-attaques distance généralement. Et en l'occurrence, eh bien, moi, j'ai testé. Alors, encore une fois, j'ai joué un build qui me fait rire, euh, ça se trouve c'est pas du tout opti, etc. Mais en l'occurrence c'est vrai que Rogue, et c'est ce qui me fait que je mets Rogue en dessous de barbare, euh, j'ai beaucoup plus galéré à gérer les foules, euh, c'est une classe qui a beaucoup de mobilité. Donc c'est vrai qu'en termes de survie vous pouvez faire des trucs assez sympas. mais du coup ça fait que les, les phases de, de fight et autres sont beaucoup plus longues que ce que j'ai pu faire avec le barbare. en fait. Et euh, bah, j'ai fini la bêta avec le Rogue hein, d'ailleurs, et honnêtement, purée, il y a des moments où c'est compliqué. Alors, j'ai pas été un bon élève puisque euh, ce qui m'a intéressé c'était l'histoire. Je me suis dit la classe et surtout, enfin, la, la quête de classe surtout du gameplay, et je me rendais pas compte que euh, <rire> que la spécialisation était aussi importante dans le roy. Donc, j'ai fini le truc sans la spécialisation. Je ne conseille pas. Euh, si jamais vous faites, <rire> vous avez votre quête de classe le jour J, il faut faire la quête de classe. C'est <rire> c'est super important parce que sinon compliqué et euh, du coup j'ai fini la bêta sans euh, la spécialisation que j'ai débloqué après avoir fini l'histoire ça allait un peu mieux quand même, ça allait un peu mieux mais ça reste ça reste quand même difficile je trouve j'étais resté sur un mix arc, euh, lancer de couteau, piège que je trouve super fun avec beaucoup de dash et tout mais alors waouh c'est long, hein, les gérer les foules, alors je les gère bien, j'avais du contrôle avec les pièges, euh, pièges glacés etc mais enfin euh, je mets du temps à les tomber, et notamment je trouve que les techniques sur l'arc font pas si mal que ça. Donc euh, peut-être que j'ai pas eu de bol, hein, peut-être qu'avec peut qu un légendaire c'est différent, etc. Et peut-être que certains seront pas d'accord et diront bah non non, le, le, le barbare c'est plus difficile que le rogue. Personnellement j'en ai chié avec le rogue. Euh, je trouve vraiment c'est plus long de faire les boss, de faire les... Il manquait du DPS quoi. Mais après d'un autre côté ça donne un côté vraiment survie et que j'aimais bien aussi le fait que chaque pack de, de monstres est difficile à tomber. C'est intéressant, c'est intéressant, ça met, un, ça met une autre manière de jouer et j'ai ai, ai bien aimé, j'ai bien aimé quand même, malgré tout. Donc, euh, parce que l'important c'est aussi de s'amuser et je me suis bien amusé, même si j'avais conscience que c'était pas aussi facile, enfin c'était pas aussi facile qu'avec le nécromancien, hein, ça c'est sûr. Donc euh Maintenant encore une fois j'ai pas fait la specac j'ai entendu beaucoup de bien de la, des specac du rogue j'en ai entendu aussi du mal donc j'ai eu deux sons de cloche même si un peu plus de bien que de mal donc euh, apparemment en cac il y a moyen de faire vraiment des, des très très mal donc euh, faudra que je teste le jour j mais c'est vrai que de mon impression de mon vécu je mettrai le rogue en plus difficile que le barbare nous avons ensuite le, la dernière classe qui pour le coup là je pense qu'il y a peu de monde qui va venir, qui va venir me taper dessus euh, Le druide, super fun à jouer, super fun à jouer, le build de kak en métamorphose et tout, excellent euh, J'ai plus joué vraiment les, les, le, le, la forme euh, lycanthropie et, euh, et la forme ours mais j'ai pas trop testé l'aimant mais éléments ça avait l'air très fun aussi hein, Le coup de l'espèce de, de falaise que vous faites pop Et pff, ça se referme sur le gars Ça a l'air très très fun Il euh, y a un aspect qui est clairement unique sur le druide Et c'est aussi un des trucs qui faisait que beaucoup de joueurs de Diablo 3 Auraient voulu le druide dans Diablo 3 Parce que c'est trop bien le druide C'est vraiment trop trop bien, il a vraiment un aspect unique euh, Même si des fois Comme ça a le même nom, beaucoup de joueurs par exemple Qui jouent à Warcraft, pourraient se dire Ouais bah le druide je vois etc Non le druide de Diablo il a, il a vraiment une identité qui lui est propre et tout. C'est vraiment quelque chose de très sympa à jouer, vraiment très très très très, très fun par contre clairement euh, sur la bêta il avait un manque de DPS vis-à-vis -vis des autres classes qui était assez hallucinant. Euh, et même Rogue, barbare, sont largement au-dessus de lui, euh, il est plus tanky par contre, clairement le druide est beaucoup plus tanky mais alors il a un manque de DPS qui est assez hallucinant, euh, c'est pas forcément la, plus, la classe la plus simple à jouer aussi Puisque, par exemple, même la, la forme DPS, par exemple, j'hésitais entre ours et, et loup, j'ai fait un peu les deux. Euh, ours, euh, plus tanky, moins de DPS, mais avec un peu plus de contrôle de foule. L'aspect le loup avait l'air plus dur à jouer, mais elle fait plus mal. Et du coup, c'est vrai que dans tous les cas, c'est peut-être un peu plus difficile à jouer, je dirais, druide que les autres quand vous débutez. Maintenant, encore une fois, si l'aspect. Changeur de peau, changeur de forme et tout, vous plaît, foncez, hein. vous en foutez que ce soit la classe la plus difficile, vous en battez, les.. <rire> faut y aller, faut y aller, si vous kiffez visuellement, allez-y, parce que, encore une fois, la tier list, ça sert de, de, de je dirais, ça sert d'info, de valeur, et ensuite, bah, vous en faites euh, ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé euh... C'est pas. Il faut, il faut que je joue absolument nécromancien parce que c'est OP. Non, non, jouez ce qui vous plaît. Et clairement, le druide est super fun à jouer. C'est juste que bah. Il a un peu de mal. Et encore une fois, bah d'ici la sortie du jeu, il aura peut-être pris des up. Encore une fois, c'est aussi. Euh, sur la bêta, c'était que de niveau 1 à 25. Donc éventuellement, peut-être que le druide, avec le système de parangon et tout, il devient vraiment très fort. Mais de ce qu'on a pu tester, bah c'est vrai que le druide était en dessous des 4 des autres classes. Donc. Euh c'est malheureusement, bah c'est factuel quoi. Malheureusement, il est un petit peu en dessous. Mais encore une fois, j'ai vraiment kiffé. Moi, j'ai beaucoup aimé le, le, le jouer. Euh, ma druidesse c'était vraiment très très fun à jouer. Donc, euh, je pense que je jouerai beaucoup druide aussi. Euh, Rogue restera ma classe première, mais je pense que de toute façon, je vais tout jouer. Mais c'est vrai que druide me, me semble être très très très très fun. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo de tier list. Encore une fois, jouez ce, que, jouez ce qui vous plaît avant de jouer ce qui est efficace. L'objectif c'est quand même de s'amuser. Donc euh, n'hésitez pas à me donner vos impressions. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Est-ce que je pense que le point vraiment qui fera plutôt débat sur la vidéo, c'est la position du barbare et du rogue. Moi je sais vraiment avec mon vécu et ceux qui ont pu voir mes lives. On constatait qu'en barbare j'avais beaucoup moins de problèmes qu'en rogue Même si en rogue je, je, je mourrais que très peu au final Bon sauf sur les, les boss à Chava etc Mais sinon je mourrais très très peu parce que j'avais beaucoup de survie et de mobilité Mais les packs purée pfiou, Allez j'ai négocié c'était compliqué Je suis mort peut-être un peu plus en barbare Mais au final en barbare je les flingue C'est juste que je faisais pas attention Donc voilà euh, merci à tous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo A plus dans le Nexus euh, Bonjour je me présente à vous. Euh, je sais, je sais, je sais. Le comique de répétition, tout ça, tout ça. Euh, N'hésitez pas à suivre, évidemment, les réseaux sociaux de l'autre connard, là, voilà. Les le YouTube, commenter, tout ça, tout ça. Mais est-ce que vous avez des infos sur ma fille Lilith Lilith, je t'aime Reviens voir papa Viens voir papa Oh, je la déteste ah, Elle me répond pas J'aurais pas dû lui offrir un forfait illimité